Après Irma et Maria, savons-nous mieux nous protéger La Région Guadeloupe vous invite au premier forum citoyen pour la prévention des risques naturels majeurs les 8 et 9 juin de 9h à 17h au Vélodrome ABD Détro. Conférences thématiques animées par des architectes, avocats, climatologues, urgentistes vous informeront sur la prévention, la protection, les méthodes de survie ou encore sur les normes de construction. Et vendredi à 19h, diffusion du film « Ouragan ». Entrée libre et gratuite. Plus d'infos sur régionguadeloupe.fr et la page Facebook Région Guadeloupe.